euh, le nouveau back-office comme vous pouvez le remarquer nous avons euh, des nouvelles bonnes choses qui s'affichent et à la fin de la vidéo chacun de nous devra être à même de comprendre comment manipuler l'IEP 2.0 comment lier son compte euh, l'IEP l'IMAL à LBANC ou la token comment recevoir euh, les LMC dans son compte mal comment envoyer ces LMC de mal vers une blockchain externe. Donc, sans plus tarder, euh, je vais commencer par vous présenter le nouveau back-office. Alors, dans le nouveau back-office, vous remarquerez cette bande d'annonces. Alors, c'est ici que mal dorénavant, va souvent nous communiquer euh, des annonces importantes pour qu'on euh, n'ait plus à recevoir des fake news venant de partout des réseaux sociaux. Donc, toujours euh, prêtez attention à l'annonce ici et la lire. Maintenant, on va ensuite à Financial Data. Financial Data n'a pas changé, sauf qu'au niveau du, du, du, du solde du compte, vous remarquerez un bouton Send to Blockchain. Alors, ce nouveau bouton-ci, c'est lorsque nous voudrons envoyer nos limo coins en LMC Swap, c'est-à-dire transformer nos limo coins en, de l'espace euh, centralisé vers le compte décentralisé, donc vers l'écosystème blockchain qui est décentralisé ici. Donc, alors, je vous explique. Lorsque vous cliquez déjà sur Send to Blockchain, on va commencer par là, hein cent to blockchain, vos limo coins vont devenir des LMC swap donc ils vont venir dans l'écosystème blockchain ici à blockchain data et vont être stockés premièrement à total earnings send, c'est-à-dire ils seront d'abord en attente dans ce portefeuille vert total earnings send, ensuite lorsque la transaction en attente de confirmation lorsque la transaction est confirmée vous allez voir vos LMC soit dans le portefeuille Wallet Balance alors donc sachez que Wallet Balance comportera les limo que vous aurez enlevé de votre compte Limo Coin euh, directement ici vers l'écosystème blockchain donc c'est à ça que euh, correspondra correspond euh, le Wallet Balance maintenant nous sommes à Total Deposit Token. Alors, vous êtes par exemple sur LBank, vous voulez envoyer les LMC Swap dans votre blockchain Mal Alors, qu'est-ce que vous faites Vous allez tout simplement prendre votre wallet ici. Donc, vous remarquerez ici, au bas de votre ID, il y a euh, un, nouveau, euh, un, nouveau, un nouveau ID, on dira ça comme ça, un nouvel ID. Donc... Wallet, qui est votre adresse publique, votre adresse publique ou wallet ou portefeuille. C'est cette adresse-là que vous allez copier pour communiquer à la plateforme ou alors à la personne qui va vous envoyer les LMC Swap. Donc, si c'est sur LBank que vous voulez recevoir ou alors c'est à une tierce personne, c'est cette adresse publique-là que vous allez copier. Vous cliquez sur copier et ensuite vous allez envoyer à la personne pour recevoir euh, vos LMC Swap qui seront donc stockés dans ce, euh, dans cet onglet en, en rose, Total Deposit Token. Voilà, donc c'est les transactions avec les blockchains extérieurs. Donc, euh, je crois que jusqu'ici on est bon, on a compris déjà un tout petit peu l'écosystème. Maintenant que vous avez euh, vos LMC Swap ici, donc on va se dire que vous avez cliqué sur blockchain, Send to blockchain et vous avez vos, vos, vos LMC Swap dans Wallet Balance, comment les retirer, comment les envoyer vers euh, peut-être LBank ou bien vers une autre blockchain. Tout simplement, vous viendrez dans Réglages. Donc là, on est en train de voir comment vous devez lier votre portefeuille euh, liablement à une blockchain externe. Vous venez dans Payment Setting. Alors, dans Payment, Set, euh, dans Payment Setting, vous allez remarquer que euh, pas grand-chose ont changé. C'est pratiquement la même interface avec des ajouts. donc Au niveau de SMB Wallet, alors ici, vous allez renseigner votre adresse, c'est-à-dire votre wallet LBank ou bien la token. Vous allez, euh, quand vous prenez l'adresse, prenez la peine de regarder le réseau. Ici, le réseau, le protocole, c'est BEP20. donc C'est sur ce réseau-là c'est cette adresse là que vous allez coller ici, n'est-ce pas, je supprime d'abord, voilà, donc pour obtenir votre wallet sur lbank, vous allez simplement venir dans wallet, vous cliquez sur wallet spot, sur spot vous allez prendre, vous allez sélectionner L lmc swap, si vous ne l'avez pas ou si vous ne l'avez pas listé, comme chez moi c'est à dire si vous n'avez pas encore de lmc swap alors qu'il ne sera pas listé vous partez simplement là et vous allez soit taper à la barre de recherche lmc et lorsque vous tapez lmc voilà vous allez cliquer sur déposit déposit pour pouvoir avoir l'adresse des dépôts c'est à dire l'adresse publique de lmc swap vous sélectionnez adri donc vous validez vous acceptez et voilà votre adresse bep20 voilà donc, votre adresse bp 20 c'est ça que vous copiez. Vous cliquez sur « copier, vous venez dans l'IAB, l'IMAL. Et au niveau de la deuxième case, vous collez et vous cliquez sur « Mettre à jour bp 20 Wallet ». Voilà, mise à jour effectuée et c'est fait. Maintenant, on va revenir dans notre back-office. Vous remarquerez que vous pourriez toujours faire les retraits par mobile money ou par Visa et autres. Mais pour, pour le faire, ne surtout pas cliquer sur le bouton Sainte Blockchain. Pour ceux-là qui voudront continuer à faire leur retrait directement via l'IEP, alors ne retirez surtout pas vos Limo Coin. Parce que ici, vous avez encore Limo Coin dans votre portefeuille centralisé. Si vous voulez faire les retraits directement par Mobile Money, alors laissez-les là et allez euh, configurer votre adresse de retrait Mobile Money et vous initierez votre retrait. Voilà, donc j'espère que ici tout le monde est ok, que vous avez maintenant compris comment fonctionne euh, le nouveau back-office. Et une dernière chose, au niveau de compte, vous remarquerez qu'il y a euh, un nouveau menu, Earning Transfer. Earning Transfer, en fait, là, ça sera l'historique de vos transactions vers la blockchain. Ok, voilà. Donc moi, je n'ai pas encore fait de transaction, donc euh, ça ne va pas s'afficher. Je vais cliquer quand même dessus pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, vous aurez le montant, l'adresse, le, le H de la transaction, la date et le statut. Si c'est en cours, si c'est si déjà traité, c'est ici que vous aurez tout, tout l'historique de vos transactions vers la blockchain. Voilà. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, euh, à liker, à partager à tous vos dans online qui ne sont pas encore euh, formés ou informés. Et commençons nos transactions à partir du 7 pour éviter les mauvaises surprises. Mais avant ça, il faut qu'on comprenne comment ça va marcher. Comme ça, le jour J, on sera tous parés. Alors, on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao